Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment détecter Thor et les logiciels Torrent sur vos parcs. Et donc ce que nous allons faire, c'est voir comment on met en place les moniteurs et comment on adapte les dashboards pour pouvoir visualiser tout ça. Donc ce que nous allons faire en premier, c'est mettre en place les jeux de monitoring. Donc pour ça, je vais me rendre dans mes politiques. Ça va être des politiques de surveillance. Donc je vais vous montrer moi celle que j'ai déjà mis en place. Donc ces politiques, euh, là pour l'instant j'en ai 4, hein, mais euh, là je détecte trois logiciels torrent. vous pourrez étendre au fil de ce que vous rencontrerez en prod. Déjà pourquoi Tor, c'est un type de moniteur processus et euh, eh bien parce que Tor, est, il est un peu spécifique, il ne s'installe pas dans ajout suppression de programme, donc il n'a pas le même processus d'installation. Par contre, il pose un répertoire et euh, dans ce répertoire, on a un tor.exe. Donc, on va plutôt euh, déclencher une alerte sur un type de moniteur processus. Pour ça, c'est simple, hein. vous allez chercher ce type de moniteur. Dans le processus que vous allez monitorer, vous mettez Tor, c'est suffisant. Euh, vous dites qu'il est en exécution. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir en réponse euh, tenter d'arrêter le process. Donc moi, j'ai fait des tests, hein, il l'arrête à chaque fois et il coupe le, le, le tor.exe. On peut bien sûr euh, placer cette alerte en criticité maximum. Et puis, euh, petite astuce, euh, ne, ne faites pas une résolution automatique euh, très rapide parce que vu qu'il Dès qu'il qu va arrêter le processus, en fait, la, la, la résolution euh, euh, automatique se, se fait et donc elle n'apparaît plus sur les dashboards. C'est pour ça que j'ai mis à une semaine, c'est pour être sûr d'avoir ça euh, sur les dashboards et d'avoir euh, une association entre cette, ce déclenchement d'une alerte et une machine qu'il faudrait justement traiter euh, sur le parc. Voilà pour le, le type de monitor qui va nous permettre de surveiller Thor. Ensuite, plus simple, euh, pour la détection des installations de logiciels, euh, donc, moi j'ai pris Torrent, J'ai pris euh, donc Torrent, ça, ça va nous permettre de détecter uTorrent et d'autres logiciels qui, euh, qui portent ces, cette itération-là. J'ai mis aussi Déluge, Transmission, euh, il y en a certainement d'autres hein, qu'il faudra peut-être euh, insérer. Donc cette fois-ci, on va être en type de moniteur logiciel. Donc si je l'édite, Rien de compliqué, euh, on va bien sûr euh, donner l'itération à surveiller, donc moi j'ai mis un pourcent, déluge pourcent, et je vais détecter le fait qu'il soit installé. Ensuite je choisis ma priorité et il n'est plus qu'à ouvrir un ticket pour ce type de monitoring. Donc rien de plus simple que cela. Donc ça, ce qu'il faut, faut bien tenir compte d'une chose, c'est que ce type de moniteur va détecter euh, le, à l'installation. C'est-à-dire que si le logiciel est in déjà installé, euh, ce type de monitoring ne va pas réagir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est euh, aller voir justement quelles, quelles seront les machines qui auront du, euh, du torrent déjà installé via un filtre, bien sûr. Donc moi, j'en ai fait un que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc, les logiciels torrent, comment je les détecte Eh bien, je me suis fabriqué un filtre qui va aller chercher donc, le nom du logiciel qui va être torrent ou transmission. Donc, quand on dit contient, c'est comme si on avait un pourcent devant, un pourcent derrière ou une étoile, comme vous le voulez. Euh, ensuite, vous mettez ou transmission ou déluge. Et vous allez croiser ça avec euh, système d'exploitation qui contient Microsoft ou Apple. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'aller filtrer ces machines-là. Donc, euh, tous ceux qui auront déjà une installation présente sur la machine. Ensuite, dernière chose que je vais pouvoir faire, bien sûr, sur un, mon dashboard, et eh bien, ces soft torrents installés, je peux les faire apparaître. Puisque depuis la, la release 9.0 de Dato, on a la possibilité de rajouter des widgets sur des filtres d'appareils. Donc là, tout simplement, une fois que vous avez rajouté ce type de widget, vous indiquez quel filtre vous allez chercher, vous faites enregistrer, et il vous affiche justement le nombre de, de machines qui ont des, des, des soft torrent installés. Si je clique, bien sûr, sur mon widget, apparaît les machines qui ont du torrent présent. Hop donc là, euh, dernier élément qu'on peut constater sur euh, les dashboards de monitoring, c'est euh, ce que j'ai mis en place, là vous voyez, euh, Tor s'est mis en exécution, donc j'ai reçu une alerte, j'ai installé euh, déluge sur un poste, j'ai reçu une alerte, donc celle-ci est en élevé et euh, transmission pareil. Donc tout ça, ça fonctionne, hein, c'est très très réactif et ça va vous permettre d'avoir une surveillance accrue sur votre parc et donc de gérer un peu mieux votre sécurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Quick Tips. Au revoir.